On a un petit peu de monde connecté déjà, donc bonjour à tous. On va commencer ce webinaire aujourd'hui. J'attends un petit peu pour être sûr que tout le monde est bien connecté. Je vais commencer par me présenter et puis on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc Bonjour, je suis Ophélie Fonseca, directrice marketing chez Nalo. Nous sommes aujourd'hui à un nouveau webinaire organisé par Nalo et nous avons décidé d'aborder un sujet d'actualité au cœur des préoccupations de tous les épargnants l'inflation. Donc euh, déjà, on remercie BlackRock de se prêter au jeu. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger pendant 30-45 minutes sur les phénomènes d'inflation et ses implications euh, sur les investissements financiers. Donc on a trois intervenants aujourd'hui, euh, Henri Chabadel de chez BlackRock, ainsi qu'Albert Dantoir et Franklin Morin de chez Nalo. Bonjour à tout le monde. Il y a pas mal de monde connecté. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on va déjà vous remercier parce qu'il y a pas mal de monde qui nous ont fait parvenir des questions en amont de ce webinaire. Donc, euh, on espère que cet échange vous aidera à mieux comprendre les enjeux actuels. Euh, et bien sûr, si des questions arrivent, nous essaierons d'y répondre en direct ou bien à la fin de, de cet échange. pardon. Et quoi qu'il arrive, un, ré un récapitulatif vous sera envoyé par email. Alors... Si tout le monde est prêt, nous allons commencer. Euh, je propose euh, à Franklin d'ouvrir la main pour nous, nous présenter rapidement NALO. Oui, alors euh, NALO, c'est un service d'investissement financier en ligne. Donc euh, l'idée, c'est qu'on a tous des projets de vie, En fait, soit faire le tour du monde, attendre un enfant, préparer ses études, euh, prendre une belle retraite. Et en fait, pour tous ces projets, bah, ça se prépare. Donc chez NALO, nous, on propose à l'intérieur d'un seul et même contrat d'assurance vie de combiner plusieurs allocations personnalisées avec des niveaux de risque qui sont différents. Donc euh, Nalo, c'est aussi une gestion pilotée en fonction de votre propre situation personnelle et de l'horizon de chacun de vos projets, d'où l'intérêt de bien les définir, et euh, des frais modérés grâce aux ETF et euh, la digitalisation, donc les, les fonds indiciels, et l'accès à des conseils d'experts, notamment par l'équipe d'Albert. Super, merci beaucoup. Et Henri, est-ce que vous pouvez, vous, vous également, nous présenter BlackRock Bien sûr. BlackRock, c'est le premier gérant d'action avec euh, plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est une société de, de gestion américaine, mais avec une présence globale, euh, c'est-à-dire dans l'ensemble des pays du monde, et en particulier en France, où nous sommes plus de 200 collaborateurs. Euh, BlackRock, c'est une société de gestion qui n'est pas si ancienne que ça. En fait, Elle vient juste de fêter son 30e anniversaire et c'est une société de gestion qui s'est développée très vite et qui est notamment devenue le leader dans ce qu'on appelle la gestion indicielle, c'est-à-dire la gestion qui vise à répliquer des indices et ce, euh, au plus faible coût, de manière euh, pour les épargnants à capter un maximum de la performance des marchés en laissant un minimum de, de performance euh, le long du chemin. BlackRock, c'est aussi un acteur dans la gestion qui est connu, qui est reconnu pour son engagement en direction de la transition climatique, pour ses investissements très conséquents sur tout ce qui touche à la technologie, en particulier dès lors que cela vise à bien maîtriser les risques. Et enfin, on va dire la souris sur le gâteau, BlackRock, c'est une société de gestion qui investit beaucoup dans la recherche, et en particulier dans la recherche macroéconomique. On a chez BlackRock un, un, un groupe de spécialistes qu'on appelle le BlackRock Investment Institute. C'est vraiment les, les têtes pensantes chez BlackRock qui se consacrent en continu à l'analyse des grandes tendances macroéconomiques, microéconomiques, euh, grandes tendances des marchés. On compte dans ce groupe d'anciens banquiers centraux, des spécialistes de l'investissement avec plusieurs décennies d'expérience. Et c'est évidemment sur la base de leurs travaux qu'on s'appuie tous pour euh, bien, essayer de comprendre ce qui se passe sur les marchés et envisager les tendances futures. Merci beaucoup. Alors comme aujourd'hui le sujet c'est inflation et investissement, je vous propose que très concrètement on rentre dans, ce, dans le vif du sujet. On parle d'inflation, de remontée des taux d'intérêt, les bourses chutent. Donc Henri, éclairez-nous, qu'est-ce qui se passe Alors il se passe quelque chose qui avait déjà commencé à se dessiner dès la fin de l'année dernière au quatrième trimestre, tout simplement parce qu'après une année 2020 qui était marquée par une pandémie exceptionnelle, et qui s'était traduite par un arrêt complet de l'activité dans la plupart des pays du monde, on a, on a appelé ça les grands confinements, et bien en 2021, l'activité a redémarré, malheureusement, on s'est rendu compte que redémarrer une machine économique, ce n'est pas aussi simple que de l'arrêter. On l'arrête en quelques jours, on met plusieurs mois à la faire redémarrer, en tout cas à la faire retrouver son rythme de croisière. Et ce redémarrage avait déjà créé des tensions, des tensions dans les chaînes de production, des tensions dans les chaînes d'approvisionnement, qui euh, avait conduit à une, un phénomène de hausse des prix. À l'époque, déjà, on parlait d'inflation, on ne savait pas trop si cette inflation allait être transitoire, si elle allait être temporaire ou permanente. Il y avait un grand débat parmi les économistes et parmi les banquiers centraux. Mais déjà l'année dernière, on commençait à voir arriver l'inflation. Et malheureusement, en 2022, on a eu euh, une conjonction de deux phénomènes supplémentaires qui ont conduit également à une hausse des tensions inflationnistes. Le premier, c'est le retour du Covid en Chine. Malheureusement, la Chine, pour des raisons géopolitiques, ne veut pas importer de vaccin occidental. Et donc, s'appuie sur un vaccin qui fonctionne assez mal vis-à-vis -vis du virus. Et comme ce vaccin fonctionne assez mal, sa seule solution, c'est les confinements. Donc, la Chine continue à appliquer ce qu'on appelle la feuille de route 2020, c'est-à-dire dès qu'il y a le virus qui arrive, zéro Covid, je confine tout et j'arrête l'activité. Et la Chine, c'est l'usine du monde. Donc forcément, quand la Chine s'arrête, euh, le reste du monde est sous tension et, et on retrouve les problématiques de chaînes de production, chaînes d'approvisionnement perturbées, avec les, les conséquences inflationnistes que ça peut avoir. Mais surtout, et ça malheureusement, ça a été un petit peu la cerise sur le gâteau, on a eu l'agression euh, de l'Ukraine par la Russie en février de cette année, quelque chose qui n'était pas vraiment anticipé, qui était difficile à prévoir de toute façon. Et la conséquence de cette invasion a été pour les pays occidentaux, hein, ce n'est pas du tout l'ensemble des pays du monde qui ont décidé ça, c'est essentiellement les pays occidentaux, la décision euh, conjointe d'appliquer des sanctions financières vis-à-vis -vis de la Russie. Le problème, c'est que la Russie, c'est le principal producteur de matières premières sur l'ensemble du spectre, c'est-à-dire les matières premières agricoles, les matières premières industrielles, les matières premières énergétiques, évidemment. Et les matières premières, c'est, euh, pour reprendre une image, c'est l'essence qu'on met dans le moteur de la machine économique. Donc, dès qu'on a un problème euh, au niveau de l'approvisionnement en, euh, en matière première, mécaniquement, ça conduit à des tensions inflationnistes. Vous voyez, on a eu un triple choc, entre guillemets, euh, pour part, partie hérité de ce qui s'était passé en 2020, pour partie un petit peu euh, la faute à pas de chance avec le retour du Covid en Chine et l'application de, de stratégies qui sont des stratégies qui nous paraissent aujourd'hui un peu dépassées et occidentaux. Et pour partir, on peut quelque chose de plus structurel, puisque même si ce conflit aux portes de l'Europe s'arrêtait de, demain, ces sanctions financières, elles auraient vocation à demeurer. Et de toute façon, les pays européens les pays occidentaux en, en général ont pris la décision de réduire leur dépendance vis-à-vis -vis des approvisionnements russes. Et de, donc de toute façon, sanctions ou pas sanctions, on va conserver pour les temps qui viennent. Euh, en partie au moins les conséquences de ce qu'on observe aujourd'hui, à savoir les conséquences d'une hausse des prix des matières premières. Et tout ça, ça change complètement les perspectives des investisseurs, puisque je vous rappelle, hein, depuis quasiment 20 ans, on vivait dans un monde où les, banques, les banquiers centraux se battaient pour avoir un peu plus d'inflation. Ben là, on, on change de paradigme, on rentre dans une séquence qui va durer quelques années, peut-être une décennie, dans laquelle les banquiers centraux vont se battre pour avoir un peu moins d'inflation. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire des politiques monétaires qui sont moins accommodantes, qui vont potentiellement devenir restrictives. Qui dit restrictives dit que l'activité économique va être moins soutenue, elle va être moins forte. Et derrière, ça veut dire que potentiellement, il va y avoir euh, bah, moins de crédit, moins de consommation, moins d'investissement. Et donc, euh, des machines économiques qui vont tourner à un régime inférieur à celui qu'on a pu connaître par le passé. Et c'est l'ensemble de ces nouveaux paramètres, vous le voyez, hein, pour partie conjoncturelle, pour partie structurelle, qui sont aujourd'hui pris en compte par les, par les agents financiers, par les agents économiques, et qui en tirent des conséquences qui doivent, euh, qu doivent en tirer. C'est-à-dire que globalement, dans un monde dans lequel les banques centrales sont moins accommodantes, ou dans lequel il y a moins de croissance, dans lequel il y a plus d'inflation, bah le niveau des taux, ce n'est pas le même que celui qu'on a pu connaître par le passé. Les prix des marchés d'actifs risqués comme des prix d'action, ce n'est pas les mêmes que ce qu'on a pu connaître par le passé. Alors, évidemment, il y a un phénomène de prime de risque ponctuelle parce qu'aujourd'hui, on est dans une incertitude qui est très forte. On ne sait pas trop exactement quel va être le point d'atterrissage, le point d'équilibre demain. Donc, les agents financiers rajoutent de la prime de risque dans les modèles de valorisation d'actifs. Mais tout ça explique pourquoi on a un début d'année qui est très chaotique, avec des marchés d'actions qui sont en baisse de près de 20% et des marchés obligataires qui sont en baisse de près de 15%. C'est exceptionnel, on n'avait on avait jamais vu ça historiquement depuis, euh, depuis qu'on suit les performances de ces grands indices, c'est-à-dire depuis 40. ans. Très bien, c'est très clair. Euh, au résultat, on a déjà des questions. On, on, alors, je, je sais ce que vous allez me répondre, Henri, personne ici n'a de boule de cristal. Donc, euh, je vous propose qu'on regarde toutes les questions après. Euh, les premières euh, ont commencé à arriver. Déjà, continuons un petit peu. Donc, dans ce contexte, euh, on est d'accord. Euh, donc, très concrètement, quelles sont les, les implications sur l'épargne et les investissements des, fran des Français euh, Qu'est-ce que tu en penses Parce que peut-être que tu peux répondre, Franklin. Mm -hmm. ben, Henri a déjà pas mal dépeint le, le, le tableau, effectivement. Donc, euh, déjà, il y a une première chose à savoir, c'est que le prix de n'importe quel actif financier, que ce soit de l'immobilier, des actions, etc., c'est la somme de ces flux futurs ramenés par les taux d'intérêt à, à, à aujourd'hui. Et Donc, plus les taux d'intérêt sont forts, et plus, quelque part, ça va un peu écraser euh, ces, ces gains futurs, donc, quelque part, à opérer une correction. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, finalement. C'est-à-dire que la hausse des taux d'intérêt conduit, du coup, je, je prends un exemple qui parle peut-être mieux, c'est l'immobilier, ou l'immobilier, si on emprunte, euh, du coup, de manière euh, à, à des conditions plus resserrées, c'est-à-dire que, du coup, pour une même mensualité, on va pouvoir acheter un bien qui va être moins cher. Et donc, globalement, c'est ça qui va amener potentiellement une politique un peu de... de, de de, de, J'ai pas envie de dire de correction parce qu'en fait c'est plutôt un rééquilibrage parce qu'on vient quand même de 2-3 années qui étaient exceptionnellement euh, bonnes. Enfin, les actions sur euh, 100 ans ça fait 8% par an et là on vient de 2-3 deux, deux, années qui étaient quand même, euh, qui étaient quand même bien au-dessus de, de, de, de ces niveaux-là. Donc euh, voilà. Il euh, y, y a un autre phénomène euh, intéressant aussi, c'est sur euh, en fait vu qu'on remonte, euh, on, est en, on opère une remontée des taux. Euh, quelque part, on a, on a un fonds euro qui va euh, du coup rapporter moins que le livret A, qui va se mettre moins vite, euh, bah, vi moins vite remonter que, que, que, parce qu'en fait, un fonds euro, qu'est-ce que c'est C'est des obligations qu'on accumule tous les ans, donc tous les, tous les mois, tous les, tous les jours, presque, les gérants en achètent un petit peu, enfin, c'est principalement ça, on va dire une bonne moitié des de, de fonds euros et globalement, euh, on va mettre peut-être… Euh, 6 à 10 ans avant de faire complètement tourner le portefeuille. Donc globalement, on, on ne peut pas ouvrir, offrir aujourd'hui dans un fonds euro les mêmes taux de rendement qu'on voit sur les marchés. Donc euh, ça, il va y avoir une période d'ajustement des fonds euros. Donc euh, même si les taux remontent, les fonds euros certes ne baissent pas, ça c'est la bonne nouvelle, mais par contre, à moyen terme, ils ont moins de perspectives de rendement que les autres classes d'actifs qui, elles, sont en train d'opérer euh, bah, un réajustement dès maintenant c'est ce qu'Henri a dit, quand on voit que les obligations aujourd'hui perdent 15%, ça veut dire globalement que bah, le, enfin, les fonds euros ne le perdent pas tout de suite, mais n'auront pas ça en plus, alors que quelque part, les taux qui remontent, ça veut aussi dire des plus de coupons. Donc quand vous avez acheté une obligation, ou un fonds obligataire, avant vous aviez euh, moins d'un pour cent de rendement, enfin, on, a, on avait passé par des moments où il y avait deux tiers de toutes les dettes européennes, entreprises et états qui étaient inférieures à, à zéro, et qui empruntaient à taux négatif, et donc là, aujourd'hui, ça y est, on a re un coussin obligataire qui va permettre d'avoir un rendement plus serein. Donc quelque part, cette normalisation, ça s'accompagne aussi de quelque chose qui est bah, plus, plus normal et retrouver enfin un coussin obligataire parce qu'aujourd'hui, le, les obligations n'avaient plus ce, ce, ce rôle-là. Voilà. Et donc ça, c'était un premier point. Donc on voit la baisse des marchés, elle est palpable. On voit les courbes, les chiffres rouges, les journalistes avec leurs titres parfois accablants. Donc moi bon, c'est anxiogène, hein, mais ça c'est humain, il n'y a pas de problème. En revanche, il y a un impact aussi qu'on ne voit pas tout de suite, c'est l'inflation. Et ça, l'inflation, on, on en a déjà pas mal parlé chez, chez Nalo et, et BlackRock également, c'est quelque part, ça érode, vous avez toujours 100 euros sur votre compte en banque, mais il ne vous permet plus d'acheter la même chose que les 100 euros que vous aviez il y a un an, etc. Et face à ces niveaux-là, je pense que ça change aussi pas mal la donne. Donc, normalement, on devrait regarder les performances, corrigées de l'inflation. Oui, si c'est pour de la consommation. Donc, voilà. Ok, donc euh, on, a, on a pas mal de questions, hein, vraiment, pour le coup, Franklin. Euh, on, on continue un petit peu notre fil et on va commencer à répondre après. Euh, alors, aujourd'hui, Albert, euh, nos recommandations, c'est quoi Les recommandations de Nalo, dans la, dans, quand on a une vision d'une bonne gestion de patrimoine dans un contexte comme celui-ci Alors, euh, ça va me permettre de répondre, il y a quelques questions quand même… Euh activation stop-loss, euh, avez-vous des replis possibles en cas de perte importante, etc. Pour Donc, ça je pense que, te ce que je demande. Vais... Voilà, exactement. Mais comme ça, ça a déjà permis, je pense, ce que je veux dire, de répondre euh, en partie du moins à ces différentes euh, questions. Dans une bonne gestion patrimoine, la première chose, vraiment, c'est le premier élément, en fait, ce n'est pas votre, votre lecture à vous des, des, des marchés. C'est pour quelle raison vous avez investi votre argent. Si la raison, c'est « je vais aller spéculer sur les marchés », c'est une mauvaise raison. En revanche, si c'est avec une lecture d'investisseur, parce que quand on, quand on construit un patrimoine, on regarde souvent, il y a des articles hein, sur euh, tous les, les entrepreneurs, les grands investisseurs, etc. Ils le disent tous. Construire un patrimoine, c'est une leçon de patience et d'investisseur. C'est vraiment le, le mot essentiel. Donc, il faut simplement bien comprendre que lorsque on a des besoins à venir, qui sont là, et qui sont réels et qui sont rationnels. Les études de mes enfants, ma retraite, acheter ma résidence principale, investir un jour pour acheter un bien locatif, je vais mettre de côté pour les frais de notaire ou les petits travaux que je vais avoir à faire. C'est vraiment ces éléments-là qu'il faut avoir en tête, en plus de qui vous êtes, votre âge, vos revenus, est-ce que vous avez charge d'âme, comme on dit, donc est-ce que vous avez des enfants à qui il faut donner à manger chaque jour, etc. Et c'est comme ça qu'on construit une bonne gestion de patrimoine. Et il est évident que lorsqu'on voit des marchés baisser, on voit le Nasdaq qui fait, je crois, moins 25, quand on voit le CAC 40 qui fait moins 10, moins 11 ou moins 12, le S&P 500 pareil, la dette ob obligataire, euh, ça s'affole comme euh, pour toutes les raisons que Henri a expliquées et que Franklin ont expliquées. Ça fait partie en réalité de l'histoire d'un investisseur. Il faut vraiment accepter cela. C'est comme dans la vie, si vous voulez, vous naissez, vous apprenez à lire vous passez euh, des diplômes, vous avez un, un boulot, vous construisez une famille, etc. Ça ça. Et il y aura des contraintes. Hein. Il y aura toujours des moments qui sont, seront beaucoup plus durs que les autres. Et qui, qui s'en sort en fait C'est ceux qui ont la tête froide, voire gelée. Et donc, il faut bien avoir en tête toujours, vous remettre dans la situation. Attends, en fait, là, mon allocation, elle fait combien Moins 15. Mais en fait, pourquoi Parce que bon, j'ai 80% d'action. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai 80% d'action Parce que j'avais dit il y a trois ans, à Nalo, ou, ou tout autre acteur chez lequel vous pouvez être aussi investi, j'ai pas besoin de mon argent avant euh, 10 ans, ou avant 20 ans, ou avant 30 ans. Donc il faut toujours dézoomer, voyez, il faut pas, c'est un peu le problème d'ailleurs des marchés financiers, c'est que vous pouvez savoir à chaque seconde ce que ça fait. D'autres classes d'actifs, vous ne vous pouvez pas le savoir, mais ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas. Donc il faut vraiment être dans cette perspective de gestion de patrimoine, moyen, long terme, avec ce dézoomage en tant qu'investisseur, et pas en tant que « vite, vite, vite, quelle est la solution demain ?» On le sait, c'est comme tout dans la vie, qu'on prend des décisions trop rapides et sous les émotions, on fait que des erreurs, il ne faut pas oublier que le pire ennemi, enfin son propre ennemi, c'est soi-même. Voilà, un peu là, je me permettais de faire une vision un peu plus dézoomée, globale, et ça répond un petit peu, si je prends une seule question, par exemple, activation ou stop loss Bon, très bien, vous avez fait moins 15, vous allez tout couper. Moi, l'autre question que j'ai envie de poser, c'est à quel moment vous allez réinvestir Quand ça aura déjà fait plus 15, plus 20, plus 5, on l'a vu parmi quelques-uns de nos clients ou d'autres personnes ailleurs ou dans ma petite carrière, j'ai vu des, des gens s'amuser am, à ça. Le résultat, c'est qu'ils perdent à 99% des, des chances parce que autant on sait que ça a baissé, autant vous n'en savez rien, ça se trouve sur les deux mois à venir, ça va... On l'a vu après le confinement, on l'a vu sur, dans plein d'autres euh, euh, cas. Voilà, moi, mon, mon, mes, mes, mes, mes explications et les éléments de réponse que je peux donner. Mais Henri et Franklin auront d'autres euh, éléments. Oui, d'ailleurs, euh, enfin, voilà, ça, c'est une des questions. Euh, on est sur le, le, le fait qu'il euh, faut regarder à plus long terme, ne pas, euh, ne pas se regarder son, son petit miroir maintenant, tout de suite. Euh, Henri, vous avez peut-être aussi une vision là-dessus des recommandations, c'est compliqué. Dans un... enfin, on a... n'est pas Madame Irma. Quoi. Enfin, je... je dois dire que c'est vrai que là, on nous demande euh, si on va vers un crack boursier. Euh, J'imagine qu'aucun de vous trois n'est capable de dire oui ou non. Je crois qu'il euh, faut avoir l'humilité de reconnaître qu'effectivement, aucun d'entre nous n'est concours chez BlackRock. Et pourtant, chez BlackRock, on est... on est nombreux. Hein, et... et on a accès à des informations que la plupart des investisseurs... Euh pas, comme par exemple, euh, du fait de la taille de notre plateforme, des informations sur les flux, donc sur euh, les actes d'investissement ou des investissements des autres investisseurs, aujourd'hui, personne ne peut dire où seront les marchés dans trois semaines ou dans un mois. Et, et j'ai ai bien aimé le, le point d'Albert qui est de dire à un moment donné, il faut savoir dézoomer. Et chez BlackRock, c'est exactement ce qu'on fait en fait. On dézoome un minima sur un horizon de six mois, un an. Et notre véritable horizon en général, il est au minimum à trois ans, 50 C'est... C'est ce qu'on appelle l'horizon tactique, l'horizon stratégique. L'horizon tactique, c'est du 6 mois à 12 mois. L'horizon stratégique, c'est du euh, minimum 3 ans 5 ans. Et pour certains, dans un investisseurs, ça va même jusqu'à 30 ans. Euh, et dans cette perspective-là, euh, nous, ce qu'on vit, c'est qu'aujourd'hui, on n'est qu pas affaire à un crack comparable à celui qu'on a vécu euh, par exemple, après l'éclatement de la bulle technologique. Ce qui s'était passé dans la bulle technologique, c'était un, un, un phénomène d'engouement, un petit peu d'euphorie, d'hystérie des investisseurs qui achetaient tous euh, finalement des, des anticipations de profits futurs qui n'étaient pas vraiment rationnelles. Là, ce qu'on a, c'est plutôt un changement d'anticipation rationnelle. Les valorisations de prix d'actifs, il y a six mois, étaient rationnelles du point de vue euh, des éléments qui étaient disponibles à l'époque, c'est-à-dire dans la perspective euh, de voir des banquiers centraux qui avaient resté dans des positions accommodantes ou neutres encore pendant longtemps. Ces anticipations aujourd'hui sont en train d'évoluer et comme le rappelait Franklin, c'est une très bonne chose pour les épargnants parce qu'il ne faut pas oublier que des taux qui sont trop bas, c'est ce qu'on appelle en finance de la répression financière, c'est un transfert de richesse des épargnants vers les emprunteurs. Et in fine, euh, ce taux d'épargne qui était très bas, donnait une fausse impression de sécurité puisque finalement on n'était pas assez bien rémunéré pour son épargne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un réajustement du, niveau, du juste niveau de rémunération euh, des actifs. Euh, franck plein a rappelé que effectivement, ça change tout du point de vue de l'investissement obligataire. On arrive dans un monde où les investissements obligataires apportés quasiment rien, et parfois même euh, avait un coût coup, un coup de portage, hein, euh, suffisait de regarder la dette obligataire européenne qui était majoritairement à taux négatif il y, encore, il y a encore quelques mois, désormais l'investisseur dans des produits euh, obligataires va commencer à être rémunéré, y compris en termes réels, c'est-à-dire une fois qu'on aura défaqué le niveau d'inflation de long terme. Pas forcément le niveau d'inflation qu'on voit aujourd'hui qui est un peu qui est un peu sous pression du fait des, des, des différentes pressions hein, conjoncturelles que l'on connaît tous, mais l'inflation de long terme, on la connaît, elle est plutôt autour de 2, entre 2 et 3 On a désormais des investissements obligataires qui rapportent en net, en termes réels, c'est-à-dire une fois qu'on a dépassé l'inflation, les niveaux de rémunération qui sont négatifs, et c'est justement toute, toute l'opération qui s'effectue aux États-Unis en ce moment. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous, on dit, c'est pas un crack c'est un réajustement. Et comme c'est pas un crack il faut bien voir que, la caractéristique d'un crack, c'est que ça conduit à des pertes réelles. Quand vous avez un crack, vous avez des entreprises qui font faillite, là, vous avez quelque chose qui vaut 100 et qui le lendemain vaut 0. Ça, c'est une belle perte, il n'y a aucun espoir de récupérer quoi que ce soit. Quand vous avez un réajustement de valorisation, vous avez quelque chose qui était considéré comme valant 100 et qui aujourd'hui vaut 80 et qui est réajusté à 80. Mais ce n'est pas parce qu'il vaut 80 qu'il ne va pas vous rapporter demain au travers du coupon au niveau d'une possible appréciation. En gros, l'équivalent de... L'ajustement que vous avez subi de 100 à 80. In fine, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les investissements obligataires, euh, vous avez une forme de transfert, transfert entre ce que, ce que ça vaut en prix et ce que ça va vous rapporter demain en coupon. Donc aujourd'hui, en fait, au niveau des investissements obligataires, ça vaut moins en prix, mais ça rapportera plus demain en coupon. Donc in fine, c'est une forme d'arbitrage entre le présent et l'année. Et si je peux me permettre, Henri, j'ajoute que ne pas oublier que comme je disais tout à l'heure, la lecture qu'on a des marchés, on va sur les éco-investir, etc., euh, ou autre, euh, on voit en fait une lecture euh, des indices non-dividendes réinvestis et non-coupons, etc. C'est-à-dire que en, en général, vous êtes dans le métro, vous, vous dites, tiens, j'ai mon collaborateur. Euh, quand je suis parti de mon bureau qui m'a dit, oh là là, mon, mon, mon compte il baisse, mon, mon, mon compte il baisse. Vous, vous allez voir sur votre application, n'importe laquelle, tous les indices mondiaux. Et vous voyez, moins 5, moins 10, moins 2 ou alors même plus 20. Euh, et vous oubliez que être investi, c'est investir dans une valeur qui va monter un peu comme un appartement. Euh, mais c'est investir aussi dans des revenus corrélés à ces investissements. Donc, lorsque, euh, on vous parle, par exemple, euh, quelquefois avec les, les conseillers d'intérêt euh, composés, par, par exemple, ou de réinvestissement, c'est-à-dire que quand vous touchez les, les dividendes et les coupons dont parlait euh, euh, Henri, ils vont être réinvestis à la valeur de marché euh, d'aujourd'hui, par exemple. Donc, on peut se dire, bah chouette, en fait, ils sont ré réinvestis à un prix euh, 10 ou 15 moins qu'il y a 3 mois. Donc, il ne faut pas oublier ces deux paramètres. La performance de la valeur du, du titre obligataire ou du titre action et les revenus euh, afférents, que sont les dividendes pour les actions et les obligations. Donc, vous avez de toute façon toujours de la valeur à créer, si je, je suis un peu général, que les marchés eh se montent. F finalement, il y a toujours des de, de, de, de, de, de, de sous à faire selon euh, la lecture qu'on peut avoir. Et je vais peut-être rebondir sur… Euh, alors, c'est un peu hein, plusieurs questions mais qui, ont, qui, ont, qui ont un peu le même fil rouge. Euh, Est-ce qu'il faut que je réinvestisse maintenant Est-ce qu'il faut que j'augmente mes mensualités euh, qu'est-ce que je dois faire, euh, je veux acheter ma résidence principale dans euh, trois ans, dois-je investir ou laisser le montant qui correspondra à, à mon apport. Euh, pour la première partie, ne pas oublier aussi le market timing totalement inutile. Lisez notre article de blog sur euh, le, le, le sujet, il est scientifique, chiffré, ça ne sert à rien. J'ai plein d'exemples hein, de, de, de personnes qui ont pu faire de l'investissement progressif et au bout de trois ans, ils disent ⁇ Ah bah j'ai fait moins bien que le marché ⁇ Bah oui, en fait, le marché, il a monté. Pendant trois ans, en réalité, vous avez acheté toujours plus haut. Alors, vous pourriez vous dire aujourd'hui, oui, mais si ça baisse demain sur les six mois, vous devrez peut-être faire de l'investissement progressif. Non plus, parce que c'est une somme. Tout au long de votre investissement, ça a monté, ça va baisser, etc. Donc, à la fin, il faut juste voir que le, que le trend, il est haussier. Donc, il faut surtout, un, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Si vous savez, enfin si vous, vous avez bien conscience de la raison pour laquelle vous devez mettre de l'argent de côté, le faire performer pour une, des dépenses à terme et que vous avez les sous pour investir euh, il faut investir en fait parce que euh, chaque jour où vous n'investissez pas finalement euh, ça reste un, un, un jour en moins avec des potentiels re, re, revenus en plus tout aussi tout étant au, au conditionnel évidemment mais encore une fois je reviens sur gestion de patrimoine je construis brique par brique et pas jour par jour ça fait moins deux, ça fait plus trois. Alors, pour le, pour le excuse-moi, Franklin, pour le coup, Albert, et Franklin, d'ailleurs, tu, tu pourrais aussi répondre à ce, ce point-là. Euh, ça, c'est des questions qu'on a reçues en amont. Hein. On a eu des gens qui nous ont euh, expliqué qu'ils avaient peur avec la baisse de la valeur des actions. Ils nous ont demandé notre, notre conseil. Est-ce qu'il fallait stopper les versements mensuels Parce qu'il y a aussi la réalité de, on a placé son argent et mensuellement, sur son salaire, tous les mois, on, on met de l'argent. Est-ce qu'il faut que je diminue euh, Ces versements, je crois qu'on a eu aussi cette, cette question, ou bien est-ce que je ne fais rien, je n'y touche pas et je les laisse comme ils existent, ou bien quelqu'un d'autre le dit, est-ce que c'est peut-être le moment de les augmenter Je ne sais pas. Donc, euh, Fran Franklin, peut-être, comme je t'ai un peu coupé la parole. Bah, c'est exactement ce que c'est le sujet sur lequel j'allais partir, donc c'est parfait. Euh, alors, il y, y, y a une réponse, euh, je dirais, euh, typiquement de, de professionnels, donc les, les assureurs, les fonds de pension, etc., quand ils, voient, quand ils commencent à voir des valorisations assez excessives, Souvent, ils font une petite réserve d'argent de côté et qu'ils arrivent après à investir euh, où ils se disent « bon, je, dès que ça baisse, j'en rachète un petit peu ». Et donc, ils ont cette, cette logique-là. Euh, en revanche, c'est des professionnels, ils ont toute une équipe derrière eux et ils le font en fait sur, sur des tels montants, etc., que, que ça ne peut pas être fait d'un coup. Moi, j'ai envie de dire « est-ce que je dois augmenter euh, mes, mes mensualités quand le marché est en baisse ?» Je vais dire ben « non, il fallait les augmenter quand vous pouviez les augmenter ». C'est-à-dire que là, finalement, c'est quelque chose que vous n'épargniez pas. Alors, vous auriez dû l'épargner avant. Et comme a dit Albert très justement, le marché en moyenne, ça monte. Donc certes, euh, ça peut continuer à baisser et du coup, vous allez pouvoir euh, bah, voir pendant une petite période euh, vos, vos, une performance négative sur vos nouveaux versements. Mais euh, statistiquement, vous avez plus de chances de, que ça monte que ça baisse. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment, et c'est là où on revient à l'approche projet. On doit se dire, l'objectif, c'est de se financer un projet au terme. Avec un certain montant. Si vous considérez que euh, vous voulez atteindre un plus haut montant, bah, effectivement, il faut peut-être augmenter vos versements. Mais ça devrait être beaucoup plus euh, driver, je ne trouve plus le mot en français, mais en tout cas, ça, ça devrait être plus euh, indiqué par ça que euh, par euh, simplement des baisses ou des hausses de marché sur lesquelles, bah, comme on l'a dit, on n'a pas de boule de cristal. Donc, on, euh, vous ne saurez pas si vous avez fait une bonne et une mauvaise affaire. Je précise, donc, Nalo, c'est quand même. Euh, si on fait de la gestion pilotée et qu'on ne fait pas de gestion libre, c'est justement euh, parce que, un, on sait que c'est dur de garder le cap et de ne pas, euh, pas réagir comme ça hein, sur, sur nos économies également. On se, on se force à le faire et, et, et ce n'est pas évident parce qu'on reste humain. Hein. On n'est pas, on pas des, des, des homo economicus, comme on dit, donc des gens très rationnels, etc. Et euh, on se pose aussi les questions mon, mon prêt, mon appartement, etc. Mais pour, pour revenir au, au point principal, clairement, ça doit juste être dirigé par vos objectifs, où vous voulez aller, et, euh, etc. Et, et donc, gestion pilotée, c'est aussi pour enlever cette charge mentale, de se dire quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je revends, est-ce que ce n'est pas le moment de faire, est-ce que ce n'est pas le moment de… Parce qu'en fait, globalement, vous pourrez passer des heures, des, pendant des mois, à suivre toutes les variables macroéconomiques que vous allez voir. Vous êtes toujours en train de retard déjà sur les investisseurs professionnels, qui eux, euh, l'arbitrent vraiment. Et, euh, et avec toujours une chance sur deux de vous tromper, et du coup une grosse charge mentale. Est-ce qu'on se rend compte C'est juste que quelque part, peut-être que c'est mieux de juste garder le cap. Euh, comme a dit euh, Henri, il y a des allocations tactiques, c'est-à-dire euh, là, à 3-6 mois, comment je sens le marché, mais il y a un cap qui est stratégique. Bon, on s'est dit, à 3-5 ans, c'est là, voilà les actifs, ce qu'ils vont faire, est-ce qu est que je vais ajuster J'en profite pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on fait sur nos allocations à nous. Justement, on se reprojette à 3-5 ans, et on regarde on regarde ce qu'il en est, quelles sont les perspectives de rendement sur chaque classe d'actifs, quelle sous-classe d'actifs, etc. Et on va aller chercher les primes de risque, là où elles nous paraissent les plus intéressantes. Donc, faut-il attendre que la situation se éclaircisse, etc. Ce n'est pas une bonne question. La bonne question, c'est est-ce que vous avez besoin d'épargner plus Et j'ai envie de dire, enfin, l'épargne forcée, oui, mais quelle est l'alternative Consommer plus. Est-ce que pensez à la consommation, plus de consommation, versus plus d'épargne de, pour des vrais projets plus tard voilà, je pense qu'on dit souvent, euh, oui, investir dans l'immobilier, c'est bien, c'est de l'épargne forcée. Bah, typiquement, euh, là, vous avez la possibilité, avec les versions programmées, etc., de le faire également avec des perspectives de rendement qui sont euh, potentiellement plus importantes. Voilà, je suis un peu long. Mais... Non, non, mais au moins, c'est très clair. Euh, euh, pour le coup, euh, on avait également reçu d'autres questions qui croisent un peu avec celles qu'on a là. Euh, bon, alors, c'est toujours Monsieur Boule de Cristal, hein. Henri, je suis désolé, mais… Est-ce qu'il euh, y a des projections de fait sur l'avenir euh, Est-ce que je dois rester serein Franklin, y a un peu répondu. Euh, voilà, par rapport à la, à la somme que j'ai déjà investie chez Nalo, euh, qui a une perte, qu'est-ce que je fais Même si psychologiquement, euh, je sais que c'est le psychologique qui coince, mais euh, voilà, le psychologique, c'est ce qu'on dit depuis le début, même toi, Albert, euh, ne pas écouter ses biais cognitifs. Euh, Henri, je ne sais pas, vous avez votre boule de cristal avec vous, j'imagine. Déjà, ah, je pense qu'on connaît tous euh, des investisseurs donc, qui sont dans euh, le cas de, de, de l'investisseur qui a posé cette question. Ce, de, à titre personnel, euh, je, je suis régulièrement sollicité par mes amis, des membres de ma famille, sur un de marché tel que celui-là. Il y a toujours une forme d'affolement quand on voit effectivement des cours en rouge, des performances en rouge, euh, des gros titres dans la presse spécialisée, votre voisin, votre collègue qui commence à vous parler des performances des marchés d'action. Le doute s'installe et on en vient même parfois à douter de sa propre stratégie, de sa propre construction de portefeuille. Donc, moi, j'ai toujours tendance à dire, premier élément de réponse, vous devez vous retourner vers votre intermédiaire financier, donc ici en l'occurrence, à l'eau, pour vérifier que la stratégie de gestion patrimoniale que vous avez mise en place, c'est exactement le point qu'Albert développait tout à l'heure, est toujours bien adaptée à votre projet patrimonial. Et si c'est le cas, entre guillemets, il faut dézoomer, pour reprendre une deuxième fois, les deuxième expression d'adverse, c'est-à-dire en gros, il faut peut-être enlever ses lunettes, pour regarder un petit peu moins ce qui se passe au niveau des marchés qui effectivement reflètent beaucoup d'incertitudes. Et l'incertitude, il y en a, il y en a d'une certaine manière toujours dans les marchés financiers. Les marchés financiers sont en perpétuelle recherche du juste au niveau de prix. Parfois, ils exagèrent à la hausse, parfois ils exagèrent à la baisse. Mais globalement, ils oscillent toujours un peu au-dessus, un peu au-dessous, parfois beaucoup au-dessus, beaucoup au-dessous par rapport à ce que devrait être la juste valeur de marché. Donc, premier point, vérifier que le projet patrimonial correspond toujours à la stratégie de gestion qui est mise en œuvre. Et à partir de là, effectivement, se poser des questions en se, en se demandant si euh, les perspectives viennent remettre fondamentalement en cause de la construction de portefeuille. Chez BlackRock, c'est évidemment quelque chose qu'on fait de manière... Euh, et régulière on le fait en particulier en ce moment puisque les conditions s'y prêtent on avait hier notre forum d'investissement justement des BlackRock Investment Institute donc on a rassemblé une trentaine une cinquantaine de, de grands investisseurs chez BlackRock des spécialistes pour essayer de réfléchir à ce qu'on avait devant nous et aujourd'hui le, le message central qui ressort de ces échanges c'est que d'un point de vue stratégique pour vous donner un exemple c'est-à-dire sur un horizon de 3-5 ans la vision de BlackRock est toujours positive et constructive sur les marchés d'action. Je vous rappelle qu'en mars 2020, je ne sais pas si on avait eu l'occasion d'échanger à ce sujet, à l'époque, on va dire, pire qu'aujourd'hui, hein, puisque c'était vraiment la fin du monde qui était devant nous, la faisait partie des rares sociétés d'action qui euh, faisaient passer des messages à ces grands investisseurs en disant, nous ne sommes pas en 2008, nous ne sommes pas en 2008, les conditions sont totalement différentes, si vous vendez des actions aujourd'hui, vous allez faire une mauvaise affaire. D'ailleurs, il faut se souvenir d'un dicton qui existe sur le marché financier, il faut faire attention, parce que les marchés financiers, c'est un des rares magasins dans lesquels les, les clients n'ont pas envie d'entrer quand il y a marqué solde sur la vitrine. Aujourd'hui, le BIL ne dit pas qu'il y a marqué solde. Ce que dit le BIL, pardon, le Black Rock Investment c'est que les marchés se sont adaptés à des nouvelles conditions, de nouvelles perspectives euh, pour, euh, relatives à la croissance, à l'inflation et aux politiques monétaires. Les marchés d'actifs en tant que tels sont particulièrement décotés. Vous voyez, il n'y a, a pas de valeur euh, criante, de décote criante aujourd'hui sur les marchés d'actifs obligataires ou sur les marchés d'actifs actions. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au-delà de l'horizon stratégique qui, je le rappelais, est, est positif sur les actions aujourd'hui, sur un horizon qui est plus tactique, et tactique chez BlackRock, c'est 6 mois, 12 mois, aujourd'hui, le discours de BlackRock, c'est de dire neutralité. Ce n'est pas le moment d'en rajouter, d'en acheter, ce n'est pas le moment d'en vendre. Attention. D'accord Puisque finalement, de toute façon, l'environnement est quand même relativement incertain. Quand on regarde les valorisations, elles nous paraissent en ligne avec les nouvelles anticipations concernant euh, les perspectives de politique monétaire et de croissance. Et donc, sur ces niveaux-là, les prix sont rationnels. Il ne faut, sur un horizon court, il ne faut ni acheter ni prendre. Donc, rester à la cible stratégique qui est définie par euh, du coup, les projets de l'IC. Donc si vous avez du temps, entre guillemets, à passer parce que les marchés vous inquiètent, bah, passez-le plus tôt, j'ai envie de vous conseiller, à, à affiner vos projets, à être plus sûr et certain de, de vos projets. Parce que si vous les définissez peu ou mal, en fait, quelque part, vous passez à côté de 50% de la valeur de, de, de Nalo. Parce que nous, c'est sur la base de ça qu'on est capable de bien vous conseiller, en fait, quelque part. Et si vous avez du mal à affiner vos projets, bien sûr, on a l'équipe de conseillers d'Albert qui se fait un plaisir de répondre et d'aider les clients à, à se construire justement leur, leur logique patrimoniale sur ça. Ça, qu'on a perdu, Chili. Okay. Oui, j'ai la question sous les yeux. Donc, ouais, après un premier semestre chahuté par la remontée des taux, quelle perspective sur la partie obligataire pour fin 2022 et à moyen et long terme Tu as parlé de la neutralité action, enfin positif à stratégique et neutre en, en tactique, euh, Henri. Et du coup, quelle est la partie sur… Euh, Enfin, sur la partie obligataire, est-ce que tu as des, des, des commentaires à faire Tout à fait. Sur la partie obligataire, en fait, aujourd'hui, euh, BlackRock est, euh, exprime une préférence euh, assez nette pour la partie courte des courbes de taux. Donc, finalement, pour l'univers d'investissement à, à duration plus courte, tout c'est-à-dire, en gros, les placements obligataires qui ont des horizons d'investissement. 3 ans, 5 ans, parce que la courbe des taux, ça va très loin, ça va jusqu'à 30 ans aux états unis jusqu'à 10 ans en France. Donc il y a plusieurs segments de la courbe, et évidemment ces segments de la courbe peuvent se présenter à un moment donné plus ou moins de valeur en fonction des anticipations des investisseurs. Le discours de BlackRock aujourd'hui, c'est de dire que le marché s'est ajusté, et il s'est en particulier euh, fortement ajusté sur la partie courte des courbes de taux, qui désormais intègre très largement, des anticipations de resserrement de la plupart des banques centrales. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les taux aujourd'hui qui sont servis sur les parties courtes intègrent d'une certaine manière le scénario du pire en termes de politique monétaire, c'est-à-dire des, des, des, des cycles de resserrement plutôt agressifs vers des niveaux de taux qui seraient plutôt restrictifs. Et aujourd'hui, euh, le, le, le discours, la vision centrale de BlackRock, c'est que les banquiers centraux ont délivré un discours très dur pour ancrer des anticipations d'inflation des investisseurs, mais ils ne seront pas forcément obligés d'aller aussi loin en termes de politique monétaire. Donc vous voyez bien que si le marché s'est préparé à un scénario qui est un scénario extrême et que finalement ce n'est pas ce qui se réalise, finalement le marché sera plutôt agréablement surpris et on, et on pourra capter en investissant sur la partie courte de la courbe à la fois du portage, puisque ce portage est, est attractif aujourd'hui, mais aussi euh, une forme de, de retour à la moyenne puisque, puisque lorsque les anticipations s'ajusteront vers un nouvel équilibre, euh, ce nouvel équilibre a plus de chances d'être plus bas que plus élevé. Aujourd'hui, la vision sur euh, l'univers des, des taux d'intérêt, elle est, on va, on va dire, elle est plutôt orientée sur la partie courte des courbes. Et on a un investisseur euh, très célèbre sur l'écran qui s'appelle Eric Federer, qui considère qu'aujourd'hui compte tenu de la volatilité qu'on observe sur les marchés d'actions, euh, qui peut être difficile à supporter pour beaucoup d'investisseurs. Euh, L'univers du crédit, qui est un univers qui offre structurellement, naturellement, entre guillemets, euh, un accès à la, à, la, à la prime de risque des entreprises, hein, que le crédit des entreprises, c'est une autre manière de, de se financer pour les entreprises. Mais cet univers du crédit, c'est une bonne option pour traverser cette période de très forte volatilité, encaisser du coupon, et attendre finalement que la phase d'incertitude se termine euh, et donc la volatilité commence, commence à s'estomper tout simplement sur les marchés d'action. C'est ça. Donc effectivement, sur, euh, enfin, j dire, quand on veut parier sur les entreprises, soit on, est, on devient actionnaire, et dans ce cas-là on parie sur la hausse des revenus, etc., de l'entreprise, soit on leur prête, donc on est leur créancier. C'est la partie obligataire donc, de crédit dont parlait Henri. Et dans ce cas-là, ce qu'on joue, entre guillemets, enfin, ce la position qu'on tient, c'est la non-faillite de cette entreprise. Et, et donc, euh, l'idée, c'était de se dire quelque part, on ne sait pas exactement où sont les perspectives de hausse, mais euh, en tout cas, au niveau de la non-faillite, on est un peu plus serein. C'est globalement ce que disait Henri. Donc, euh, j'ai vu des questions sur l'épargne de précaution. Alors, je vais, aller, je vais y répondre globalement. Donc, euh, l'épargne de précaution aujourd'hui, elle est positionnée plutôt sur les parties courtes de la courbe, donc avec des, des actifs donc, qui sont globalement dans le monde obligataire, soit on prend plutôt du risque de, de, de taux, ce qu'on appelle donc, de remonter des Donc ça, ça va plutôt être les emprunts d'État, etc. Soit on prend plutôt du risque de crédit, et donc là, sur des entreprises qui, euh, qui du coup, empruntent à des taux d'intérêt supérieurs. Et, euh, et donc nous, on est positionné sur cette partie-là de la courbe, sur la partie courte, et on privilégie la prime de risque crédit à la prime de risque taux. Et ça, c'est en accord avec, euh, avec du coup le portefeuille modèle de BlackRock que nous suivons dans le cadre de cette épargne de précaution à laquelle on rajoute du fonds euro afin de dire bah, si le fonds euro a plus de perspectives de rendement sur les prochaines années que euh, ces fonds-là, on va les remplacer par du fonds euro quelque part. Alors, se protéger de l'inflation sur la partie épargne de précaution. Là, on a, on a des inflations à plus de 5%, enfin anticipées, donc, quelque part, est-ce qu'on va faire plus de 5% euh, vraiment avec juste de, des obligations et du fonds euro euh, La réponse est, est très probablement non. Encore une fois, on n'a pas la boule de cristal, donc on peut avoir une excellente surprise, mais euh, a priori, non. Donc, euh, quand on disait revoir les projets, euh, je vais faire ah oui un petit aparté là-dessus sur l'épargne de précaution. Donc, l'épargne de précaution, c'était bien de dire, déjà, ça fait partie d'une poche de précaution qui comprend euh, compte courant et ou livret A, enfin, surtout livret A si vous pouvez et euh, du coup, cette, ce projet d'épargne de précaution, mais quelque part, il doit être minimum. C'est-à-dire, avant, on pouvait juste laisser en fonds euros et finalement, on avait 4-5% de coupons, c'était bien au-dessus de l'inflation et ça allait très bien. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand vous, enfin, en gros, plus d'inflation demande du coup un rendement pour maintenir son pouvoir d'achat qui va être supérieur et qui dit rendement supérieur, dit plus de risque, risque facial, encore une fois, parce que quelque part, si vous mettez sur votre compte courant, vous avez zéro risque facialement mais par contre, vous avez la certitude de faire moins bien que l'inflation, et donc de perdre du pouvoir d'achat. Donc quelque part, ce que je disais quand je disais, il faut regarder la performance nette d'inflation. Alors ce n'est pas évident, les billets humains, etc., on voit le rouge sur le compte, et tout, donc ce n'est pas, pas facile. Mais effectivement, je pense que l'épargne de précaution doit retrouver ce rôle-là. Parfois, on s'est rendu compte que, que, que certains l'utilisaient comme un fonds euro plus, Effectivement, donc quand, les, quand les taux d'intérêt baissent, bah les obligations ont des rendements très supérieurs à, à leur moyenne et à leur taux de coupon, donc c'était très bien. Mais aujourd'hui, euh, l'épargne de précaution doit rester une épargne de précaution et donc quelque part, une poche complémentaire, euh, pas au même niveau de risque, mais du coup complémentaire. Donc il y a plusieurs étages dans cette fusée à ce que vous avez sur votre livret A, etc., mais sans excès, sans excès de zèle en fait et quelque part se dire, oui, euh, donc il faut réfléchir, est-ce que je suis locataire propriétaire, est-ce que, euh, est que j'ai une chaudière à remplacer, etc., etc., tout en gardant en tête, pourquoi on dit de prendre un peu de risque quand même sur euh, cette épargne de précaution Parce que bah, on a parlé d'inflation, on a parlé de problèmes d'approvisionnement, bah, votre chaudière peut-être qu'elle va, elle va lâcher dans 7 ans, mais dans 7 ans, son prix aura peut-être doublé. Donc vous pouvez laisser juste sur un livret A, etc., qui, qui augmente, oui, mais qui augmente comme la moitié de l'inflation. Donc, euh, quand l'inflation prend 2%, votre livret A prend 1%. Donc, plus l'inflation monte, et quelque part, plus vous êtes en retard en termes de pourcentage sur l'inflation. Donc, euh, c'est donc pour ça que nous, on recommande, parce que l'épargne de précaution, oui, c'est de l'argent la, au côté au cas où, mais tout n'arrive pas en même temps. Et en moyenne, euh, nous, on le voit sur les, sur les flux, euh, sur ces projets-là, euh, il reste plusieurs années. Et donc, quand on reste plusieurs années, il y, y a une perte d'opportunité, quelque part, de, de rester juste sur euh, du livret A ou du compte courant. Et c'est ce qu'on propose. En revanche, oui, comme tout placement euh, qui a un rendement espéré supérieur, il y a des risques et les marchés récompensent les gens qui gardent la tête froide quand les marchés baissent par des, des, une prime de risque sur le long terme. En fait. Donc les marchés, ça monte sur le long terme. Pourquoi Parce qu'il y a une prime de risque pour les gens qui pourront leur dire bah « Oui, vous risquez d'avoir une baisse » en action de 40% ou en obligation de 15-20%, etc. Ou juste obligataire court un peu, plus, un peu moins. Mais, euh, mais voilà. Et, et d'où l'idée de... On ne met place sur les marchés que ce qu'on est capable de tenir sur un horizon qui est quand même euh, cohérent. Et là, l'épargne de précaution, effectivement, ce n'est pas pour jouer pendant 2-3 mois, etc. en disant, ah tiens, je crois que je vais faire épargne de précaution et après je reviens sur les marchés. c'est clairement pas l'objectif il ouais, y, y, y a un ensemble pour une dernière euh, réponse, à un, on va dire à un, un groupe de questions euh, qui, a la même, euh, qui a le même euh, fil rouge. Euh, Est-ce qu'il faut choisir euh, ISR standard, etc. Est-ce qu'il faut faire de l'immobilier, etc., etc. Donc, c'est euh, en gros, euh, quelle est la case qui me manque dans mes investissements Il ne faut vraiment pas raisonner euh, comme ça. D'ailleurs, euh, l'un de vous a répondu quasiment euh, derrière. Effectivement, après une très bonne année 2021 ISR et 2020 aussi d'ailleurs, euh, euh, l'ISR semble moins avoir le vent euh, euh, en poupe. Encore une fois, ce qui m'interroge ce qui, ce qui un peu, c'est que, encore une fois, on est dans un investissement. Il n'y a pas de vent euh, en poupe. Enfin, c est, c est, c est, ça n'existe pas. Est, on est dans un investissement. Donc, nous, on a proposé ces quatre euh, portefeuilles qui, en fait, permettent de... Déjà qu'on on, on vous propose une personnalisation... Euh, unique en France, et on a voulu pousser encore plus loin sur euh, la thématique de vos portefeuilles. Donc, si vous nous dites, euh, j'ai tant, euh, tant de valeur immobilières, tant de valeurs financières, et que l'immobilier euh, représente 80% de votre patrimoine, on va vous dire, bah, prenez plutôt le portefeuille sans immobilier. Ça ne sert à rien de surcharger euh, encore. Et Il n'y a pas de ABC ah, bah, si, parce que l'immobilier, peut-être qu'en ce moment, c'est mieux. Non, c'est diversification. C'est vraiment l'une des bases prioritaires d'une bonne gestion de... de Patrimoine, c'est pas un, un QCM avec des cases où il, où il faut que je fasse absolument tous les produits, mais peut-être au meilleur moment pour l'un ou l'autre produit. Non. Euh, standard, c'est pour les personnes bon, qui n'ont qui pas de, de souhait d'investir particulièrement en éco-responsables, qui n'ont pas forcément une pondération immobilière enfin, importante dans leur patrimoine. On a aussi complémentaire au PEA, donc si vous avez déjà. 100 000 euros sur un, ou même 50 000 euros sur un PEA bourré d'actions européennes, clairement, chez nous, ça ne sert à rien d'en remettre encore. Donc, le complémentaire au PEA, c'est sans, sans les actions européennes. Et l'ISR, donc la question précise qui a été posée, c'est un souhait de votre part euh, d'être investi en éco-responsable ou en standard, etc. Mais il ne faut pas se dire 2022, c'est l'année de quoi L'ISR, le standard, le sens immobilier, 2023, ce sera l'année de quoi Ça marche vraiment pas comme ça, euh, et le, le match toujours euh, qu'on a tendance à mettre euh, immobilier versus financier, voire immobilier euh, contre financier ou financier contre immobilier, pareil, diversification, ayez dans votre patrimoine l'immobilier en ayant conscience qu'on ne peut pas vendre un mètre carré si vous avez, si vous avez besoin de 5000 euros, ça c'est pas possible, il faut vendre tout, ce qui serait un petit peu dommage, Sachant qu'en revanche, l'immobilier, ce qui est intéressant, c'est le levier de la dette. Là où le financier, vous ne pouvez pas aller voir votre banque, dire euh, merci, euh, est-ce que je peux emprunter 500 000 euros pour mettre sur mon assurance Vinalo Ce n'est pas possible. Et en revanche, les marchés financiers ont cette valeur ajoutée de vous apporter de la liquidité, des, des sous-jacents et des investissements euh, qui, euh, comme Franklin disait tout à l'heure, sur le long terme, et là c'est chiffré, c'est historique, c'est statistique, euh, donne plus de performance que de l'immobilier. Mais comme je le dis souvent, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire d'immobilier. Im, mais il faut vraiment éviter ce, ce, ce espèce de match sur un ring de box euh, qui va perdre entre l'immobilier et le, le financier. Personne. Tout le monde gagne. Voilà. Surtout quand on se base sur les performances passées. Effectivement. Oui. Mais comme et comme tu... ça, ne pas oublier... Euh, <rire> voilà, mais exactement. Le fameux adage que les performances passées ne présagent pas pré les performances des, à des performances futures. Alors, ouais. tout le monde a entendu la phrase, mais... Parfois, avant de prendre une décision, c'est bien de se la remettre en tête, je pense, quelque part. Et donc, ne, ne, ne, ne pas choisir, parce qu'on sait que quelquefois, il y a des choix qui sont faits par rapport à… Euh, euh, par exemple, 2020, ça a été une, une très belle année sur les indices I, I, I, ISR. Et donc, il y a des épargnants qui ont choisi cette allocation parce qu'ils ont vu que sur les trois années passées, dont 2020, c'était euh, très bien. Non, il faut, euh, il faut être plus… Euh, plus recta que ça et je pense que c'était à peu près le dernier groupe de questions à laquelle nous pouvions répondre Ophélie n'est ce pas Oui je suis désolée petit couac technique Mais... évidemment on n'est pas à l'abri en tout cas merci beaucoup en effet ça fait déjà 50 minutes qu'on est tous ensemble je vous le répète vraiment on, un email va suivre avec tous les points importants qui ont été abordés aujourd'hui on va travailler dessus et euh, vous devriez le recevoir d'ici fin de semaine prochaine en tout cas, merci à tous les trois euh, pour ces précieuses informations. On espère aussi que le webinaire a plu à tous nos clients. Aujourd'hui, on n'était qu'avec nos clients. On est ravis de l'avoir fait. Euh, si vous avez des questions suite à cet échange avec Henri, Albert et Franklin, bah, n'hésitez surtout pas à les indiquer en commentaire ou à nous contacter directement euh, via le chat ou, ou en prenant rendez-vous avec nos conseillers. En tout cas, on vous donne rendez-vous très vite sur un prochain webinaire. Euh, on Vous donnera rapidement le sujet et la guest list. Euh, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. tout le Au Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.